Bonjour tout le c'est content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'un produit Broken Coast qui n'est pas à la SQDC. Je vous présente le Savary de Broken Coast. Un grand plaisir de vous voir, je voulais remercier Fred qui m'a donné 5 grammes de Pink Kush de Broken Coast. Oui, oui, oui, le Savary, c'est un Pink Kush Frais de sa prescription médicale a pu se procurer ce produit directement chez Broken Coast. Tellement excité, j'ai jamais essayé le Savary de Broken Coast. Euh, on sait que dernièrement, on a essayé un pinkush, celui de cet arc, plus précisément Craft Collective. J'ai été faire un peu de recherche, je me suis retrouvé sur le site internet du BC Cannabis Store. Euh, l'équivalent de la SQDC en Colombie-Britannique. Et c'est là que j'ai vu que le Pink Couch de Kraft Collective, c'est un croisement de Tom Ford et de Island Pink. J'ai déjà essayé le Tom Ford, de, des abonnés m'en avaient donné à deux occasions. C'est incroyable le goût du Tom Ford. Et j'ai essayé le Island Pink, je me l'étais procuré à Canis dans la réserve d'Oka, euh, celui-là, le island Pink, c'est un goût de pink couche avec un petit peu de cario filaine. Mais le pink couche de craft Collective, je suis l'impression que le Tom Ford prend tout le dessus. C'est vraiment un excellent pink couche. Beaucoup de personnes m'ont demandé, finalement, c'est lequel ton pink couche préféré? C'est-tu le pink couche de San raphaël ou c'est le pink couche de craft Collective? Écoutez, mon préféré, c'est le pink couche de... Saint-Raphaël à cause du buzz, ok C'est vraiment beaucoup plus écrasant, beaucoup plus euh, somnolent, euh, mais le pinkouche de craft collective, là, le goût là, le goût il était, le goût là il est meilleur que Saint-Raphaël. Mais à long terme, je vois avec Saint-Raphaël, parce que le craft collective, premièrement euh, c'est des petites batchs, il n'y en aura pas, euh, je pense pas qu'il y en ait d'autres, c'est un genre de produit mélangé, hein? je pense vraiment là qu'ils vont prendre là, des petites récoltes de, pe de petits cultivateurs, et puis ça va être vraiment là, euh, très rare. Le craft collectif que j'ai essayé, je le fume beaucoup trop rapidement, le buzz est moins fort, le buzz est très bon, mais le buzz est moins physique, et puis j'ai fumé mon 3,5 en hein? une journée et demie, là, vraiment trop rapidement. Le buzz de San Rafael est très solide, très lourd, très pesant. Le goût est très bon aussi. Mais pour le goût, j'aime mieux le Craft Collective à cause du Tom Ford, là, qui c'est un c'est pink couche. Mais overall, j'aime mieux San Rafael parce que le buzz est vraiment puissant. Ici, Broken Coast Safari. Est-ce que ça va détrôner le pink de San Rafael euh. J'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Sur de sécurité euh, différent là, de toutes les autres compagnies. Euh, Est-ce qu'il y a un Boveda là-dedans? Est-ce qu'il y a un boost? Non. C'est du 4A ici. Là. On peut pas niaiser avec du 4A. Quand euh, J'ai commandé euh, du cannabis médicinal. Je vous en ai pas parlé encore, j'ai commandé aussi de l'huile, je l'ai reçu. Euh, j'ai commandé 2,5 grammes de Broken Coast, J'ai pas été capable de me procurer le Savaï. Mais les 2,5 grammes sont comme ceci, et puis il nous donne un boost ou un Boveda, je ne m'en souviens plus, euh, je m'en souviens plus, je pense au c'est un Boveda. Ils nous le donnent à part, à part dans un sachet. Donc, on défait le sachet, on enlève le bout sous le Boveda, je m'en souviens plus. Et on le met nous-mêmes dans le contenant, la durée de temps que l'on veut. C'est ça qu'il faut faire. Broken Co, ce sont des professionnels. Ils niaisent pas avec ça. Ils s'arrangent pour mettre leur cannabis avec une humidité adéquate. Le cire de sécurité coûte peut-être un peu plus cher. Il est de qualité. On nous ça maintenant. Merci encore à Fred. Euh, écoutez, ça coûte 50 Ça, c'est un très, très, très, très gros cadeau. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent fort. Ça sent fort. Oh, seigneur! Je pense que c'est une cocotte. Là. Très, très humide. Très, très humide. C'est pas beau, ça. Ça, c'est 5 grammes. Là. Tu fais la cocotte, mon ami? Il sent ça un petit peu comme le peut-être le grill. Euh, on regarde ça de plus près. Après ça, j'en fume un. Un gros merci à toi, Fred. C'est un très, très, très gros cadeau. On regarde tout de suite. Le Savary de Broken Coast. On est de retour avec le Savary de Broken Coast. Euh, la grosse cocotte que j'avais dans la main, je pense qu'elle était collée avec un autre morceau. là. Donc ça c'est vraiment la cocotte la plus grosse ici. Euh, pas de fond de sac, l'humidité très très très humide. Là. Euh, la cocotte est dense, c'est vraiment gommant, c'est givré. Il euh, n'y a peut-être pas des petites cornes, hein, des petites bosses là, comme on a déjà vu avec Broken Coast. On, les petites bosses, on avait, on avait trouvé le mot là, c'était des euh, fox tail, hein, des queues de renard. mais euh, c'est sûr qu'il y a du givrage là-dessus, là, c'est sûr qu'il y a du je vais mettre mes, mes lunettes d'approche pour voir ça de plus près. Là. Quand même un très beau cannabis, ça sent très bon, ça sent le pink couche, ça sent pas autre chose. J'ai mis mes lunettes ici, là. Euh, on voit la même chose. Très, très, très... Euh, très compact, là. Il y a du stock là-dedans. peut-être pas le, le, le plus beau, là, des Broken Coast qu'on a vu. Euh, je me rappelle des fois, là, j'ai été vraiment plus étonné que ça. Mais, euh, la senteur est là. Et puis, euh, il n'y a pas de fond de sac, on essaie ça, On essaie ça j'ai vraiment hâte d'en fumer un, j'en ai pas fumé un encore de la journée, on, on essaie ça. On est de retour à la review 250, le Savary de Broken Coast, écoutez j'ai regardé le taux de THC, 16.4, tandis que le craft collective que j'ai mis en arrière, euh, je l'ai fumé en une journée et demie, là. vraiment le meilleur cannabis au goût là, pour Weedman de toute la SQDC, euh, ça a vraiment un goût de Tom Ford là, comme l'indique le site de, du BC Cannabis Store 16.4 Sick Broken Coast et puis le craft collectif j'avais eu 22.8 et puis je peux vous dire tout de suite là, le 22.8 euh, il était pas écrasant là, comme euh, le Sandrappel, raphaël c'était beaucoup plus hybride là, vraiment plus la tête, le corps on essaie ça, merci encore Fred 5 grammes de Savary grâce à Fred Il est très bon. Il est meilleur que Grill au goût. Je trouve que le goût cariophyllène est vraiment, vraiment plus beau. Vraiment plus beau que Grill pour le caryophyllène. Le top leaf, euh, j'en étais pas fumacé, mais je me rappelle d'avoir dit aux abonnés que si vous vouliez acheter un produit top leaf, d'acheter le boba. Donc, euh, je pense pas que le pink couche de top leaf euh, serait euh, en, avant, en, avant, en avance sur le broken coast. Ah, il est excellent. Est, ça commence à être pas mal le toucher, mais le meilleur au goût, c'est vraiment le Craft Collective Tom Ford. C'est le meilleur au goût. Lui, il ressemble vraiment beaucoup au Pinkush de San Vraiment, là. Mais euh, ça, c'est bon. C'est ma variété. C'est ma variété le Pinkush. Tu comprends? Mais Sandra rappel... Broken Coast, Craft Collective, c'est trois excellents cannabis pour Winman. Vous savez que le Grill, c'est incroyable, là, mais il y a une petite touche de cariophilène, puis on y goûte un peu plus. J'adore le Pink Kush de Grill, faut vraiment se comprendre. C'est juste que là, on compare les Pink Kush, OK? Euh, Broken Coast dans mon top 3 des Pink Kush. Euh, c'est à cause de 16% qui bosse moins que le San Rafael. S'il serait à 20, est-ce qu'il buzzerait aussi fort que le San Rafael? Il est très bon, man. Je... Écoute, c'est dur mettre Broken Coast en deuxième puis en troisième. Hein. Tu sais, Broken Coast, c'est le top. Tu comprends? Je, je lis ma réponse, mais je, je, je marche sur des oeufs. J'ai peur de ta réaction, man. J'ai peur que tu dises hey, « fuck, man. Si, c'est Broken Coast, man. T'es-tu es fou, toi, Christ? T'es malade? Tu » Ok, sais, la qualité, c'est incroyable, Broken Coast. C'est incroyable, là. Hey, givré humide, humide. Il n'y a pas de boost là-dedans, c'est humide. Ça a été emballé le 6 juillet. Aujourd'hui, on est le 1er septembre, donc euh, un mois et trois semaines. Le cannabis est vraiment humide, là, givré, tout. OK, bon, même. Il y en a qui m'ont dit que j'arrêtais peut-être un petit peu de cariophyllène là-dedans, mais... C'est pas trop... C'est pas prononcé. Mon meilleur au goût, c'est Craft Collective. Tom Ford, Island Pink, là. Le mélange de Tom Ford, Island Pink, Craft Collective. C'est meilleur au goût. Lui... Il est... Il est... Il est... Je peux pas croire que Sandra raphaël est en train... Il est tellement bon. C'est tellement bon là. C'est mon deuxième préféré au goût. Mais Pinkouche Central, c'est mon meilleur parce qu'il bosse plus fort, man. Puis, est, il est tellement bon, man. C'est tellement égalité, quasiment, là. Mais il n'y a pas de cariophilène là-dedans, les boys. J'ai pas accès aux terpènes ici. Il faudrait que je me crée un compte. Mais s'il y a du cariophilène, là, j'y goûte pas, man. J'y goûte pas. Euh... C'est très bon. Mon deuxième préféré au goût. Même maudit que le Sandra Pell, il est Je me répète, je me répète, mais euh, j'essaie de me convaincre aussi là, de, de dire que Sandra rappel c'est mon troisième pink couche au goût d'après le Craft Collective, qu'on reverra peut-être plus jamais de notre vie. Broken Coast qui est vraiment bon là. Euh Écoutez, là, euh, j'en ai fumé beaucoup de Saint-Raphaël, là, j'ai goût de te dire, j'ai goût de fumer un de Saint-Raphaël pour le comparer, mais j'en ai fumé pas mal, là, je sais c'est quoi, là. Chaud, hey, il gosse. Non, écoute, faut pouvoir que tu essayes ça, tu pas le choix. Euh, le Rockstone, on sait que c'est est excellent. Est-ce que le Savary, que le Rockstone, écoute, le Savary, c'est un, un vrai pinkouche, là. Hein. Euh... Rockstar, c'est aussi quelque chose... C'est fun, c'est fun! On commence à avoir de la difficulté à, à mettre nos préférés aux bonnes places. Mais euh, Safari, c'est un achat. C'est un achat. Euh, mieux que Top Leaf au goût. Mieux que Grail au goût pour Winman. Euh, on parle de goût ici. Qualité, euh, peut-être un petit peu plus déçue, je vous en ai parlé. Euh, il est excellent! Il est excellent! Mais c'est juste qu'on a déjà vu des Broken Coast avec des... des, des pas des textures, mais... Une, une.. La cocotte, le physique du cocotte, là, tu sais, c'était comme incroyable à regarder, tu sais. Euh, me rappelle plus du mot... Euh, je cherche le mot. Hum. Ben, il y a des cocottes, là, il y a des petites cornes, des... des Foxter, hein, des, des queues de renard. Euh, ça ici, plus, un peu plus arrondi. Puis. Euh, C'est ça. J'aurais peut-être aimé ça voir peut-être une petite touche de couleur, peut-être une petite touche de, de rose qu'on qu a déjà vu. Euh, C'est vraiment un, un vert standard avec pas de, de, de superbes couleurs. Euh, c'est des petites choses de là même là, qui fait que San Rafael, il euh, y a des couleurs dans San Rafael, tu sais. Je le sais, les cocottes sont petites, le, comme le bout de mon doigt, je suis au courant. Mais quand on les regarde, ces petites cocottes-là, ils euh, ont des belles couleurs, sont super gros givrées. Puis ça bosse beaucoup plus fort que toutes les pink couches de la SQDC. Le pink couche de San Rafael, on peut pas y enlever ça. On peut pas y enlever ça. Euh, San Rafael, euh, ils savent comment euh, jouer là-dedans. Juste regarder le Delayse. Euh, quel Sativa. Tout, tout, tout Sati va, le Delay's. écoute euh, tu peux pas me dire que ça ne joue pas dans la tête le Delay's, là, tu sais. que c'est ça qui est fort de, de San Rafael. Euh... Écoutez, c'est des produits à 30$. dollars, Puis entre vous et moi, ils pourraient mettre ça à 38, 39$, pis. On ne on pourrait pas dire qu'ils sont dans le champ, là, tu sais. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Merci à toutes les abonnés qui m'encouragent euh, comme Fred. Merci à tous mes Patreons. N'oubliez pas que Patreon, là, c'est 1$ par mois. 1$ par mois pour aider Winman. Euh, ça m'aide énormément. Euh, vous ne pouvez même pas vous imaginer, là, 1$ par mois euh, pour m'encourager. Euh, aller sur... Euh, patreon.com slash Et puis, si vous allez de, sur ma page YouTube, euh, dans, dans À propos, il y a le lien. Donc, euh, merci à tous mes Patreons. Un dollar par mois, là, c'est vraiment euh, beaucoup pour moi. Donc, euh, faites une bonne cause, faites une euh, faites votre œuvre de charité. Donnez un dollar par mois à Winman. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Donne un pouce, abonne-toi, active la cloche. Ciao!